Comment tu peux gagner une année de salaire ou le salaire de ton patron avec une seule opération immobilière Dans cette vidéo, je vais te donner quelques chiffres d'une opération immobilière qui s'est très mal passée il y a de cela quelques années et qui m'a pourtant rapporté plusieurs années de salaire en quelques années. Okay? Si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu es là aujourd'hui pour voir comment est-ce que tu peux gagner plus d'argent, pour voir comment te bâtir un patrimoine, je reste jusqu'à la fin de cette vidéo et je t'assure et je te fais la promesse que cette vidéo va te permettre de voir les choses autrement et qu'il est possible de gagner en immobilier pratiquement tout le temps. Pour ne pas dire tout le temps, mais pratiquement tout le temps il est possible pour toi de gagner en immobilier. Dans cette vidéo, on se retrouve dans mes centraux de Montréal et aujourd'hui, je vais te montrer comment une opération immobilière que j'ai faite a très mal tourné, mais m'a pourtant rapporté énormément de revenus. Donc, je vais te raconter la petite histoire. Bon, il y a de cela quelques années. En 2019, j'ai acheté une propriété non loin du métro pi 9 à Montréal, ok, à 5 minutes. Et comment est-ce que j'ai trouvé cette propriété? C'est marrant parce que elle se reconnaîtra sûrement. J'avais une de mes participants qui s'appelle Magda et j'étais assis ici en coaching avec elle. ok, Et je lui apprenais du coup à l'époque où je faisais des coachings en 1 à 1. Maintenant, j'en fais plus, je fais des coachings de groupe parce que c'est plus efficace et ça sert plus de personnes. Donc, j'étais en coaching un à un avec elle et on, on analysait des propriétés. Donc, on analysait des propriétés. Je lui apprenais comment analyser un immeuble et comment analyser un condo. Et lorsqu'on analysait le condo, je suis tombé sur ce condo-là que j'ai acheté. Je te partagerai peut-être quelques photos si j'en retrouve sur un condo qui était en vente, en reprise de finances, C'est-à-dire c'était un vendeur qui s'était vu saisir son bien immobilier faute de paiement. ok Donc, j'analyse le bien et moi j'ai une technique pour regarder trois chiffres qui me permettent de savoir si le bien il est rentable ou pas. Et je dis à Magda ben, ça ça tombe bien, voilà un cas d'école. On va appeler le courtier de cette propriété et on va voir si la propriété elle est disponible. Donc, le courtier me dit Ça tombe bien, le, le, la propriété est en vente. Est-ce que ça vous intéresse J'ai fait Bah écoute, cas d'école, oui, bien sûr, ça m'intéresse. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai partagé le bien à mes participants pour leur dire Guys, il y a une propriété intéressante. Ok, c'est un condo et demi, quasiment 1000 pieds mètres carrés, demi sous-sol, propre. Quasiment neuf, belle bâtisse, allez-y. Personne ne réagit, j'ai fait ok, j'y vais. Alors je me présente là-bas avec mon chéquier et il y avait six autres vendeurs, ok. Chacun fait une offre et moi j'ai fait la même offre, le prix c'était 190 000 dollars, j'ai fait une offre à 190 000 dollars et j'ai mis 20% de mise de fonds, c'est-à-dire 38 000 dollars. J'achète le bien, ok, dans la foulée, je mets le bien en location. Maintenant, lors de l'achat du bien, j'avais une première chose à payer, c'était les frais impayés de l'ancien propriétaire qui étaient de l'ordre de 4 dollars, ok. Donc j'achète le bien à 190 000 dollars, ok, et je je paye à peu près 4500 dollars de frais en plus, plus environ 2000 dollars de taxes de bienvenue, ok? Donc, on est rendu à 6500 dollars de déboursé pour acheter ce bien. En juillet, je mets ce bien en location et malheureusement, je ne trouve pas de locataire. Et là, je tombe sur un locataire, un candidat à la location, qui est originaire du même pays que moi, ok? Et qui avait du mal à trouver du logement. Et je peux le comprendre parce que c'est vrai que lorsque tu es jeune, noir, immigrant, sans travail, étudiant, tu arrives après juillet, c'est un peu plus compliqué de trouver du logement. Donc, moi, j'ai cru en lui parce que je me suis un peu reconnu en lui en, en me mettant à sa place en me disant ok cette personne là je vois d'où elle est, vient je suis passé par là donc je veux lui offrir mon logement donc je lui offre mon logement tout se passe bien il paye le logement très bon cash flow Alors, je génère à peu près 600 dollars de cash flow par mois avec cette propriété là un louer à 1400 dollars voilà je génère à peu près 600 dollars de cash flow mensuel avec cette propriété dans la première année passe au bout de la deuxième année les problèmes commencent pourquoi parce que voilà le, le locataire a commencé à consommer des substances un peu bizarres il commençait un peu à faire la fête et tout et tout et tout et du du coup, j'ai eu le syndic qui a commencé à se plaindre. Donc, je te fais une histoire courte. Je te raconterai ça en détail par la suite parce que là, on est vraiment là pour parler du chiffre. Donc, histoire courte, le locataire fait des problèmes. J'ai le syndic qui se retourne contre moi et qui me demande d'expulser le locataire. Donc, moi, je fais les démarches auprès du tribunal. OK, je fais les démarches auprès du tribunal et je soumets un dossier pour expulser le locataire. Donc, entre-temps, il y a pas mal d'embrouilles, etc. Je me retrouve à faire des travaux de l'ordre de 13 800 OK, donc là, je suis rendu à 2000 dollars plus 13 800 de travaux, voilà, j'ai dû changer le plancher, refaire un peu la salle de bain etc, 13800 dollars de travaux, les mois passent, le locataire doit sortir, il ne sort pas, je me retrouve du coup à devoir rendre des comptes au syndic qui se retourne contre moi et qui me demande de payer 100 dollars par jour, que le locataire est resté en plus de la date de sortie, il est resté entre le mois de juillet et jusqu'à début août, ils m'ont demandé 3300 dollars à payer plus de refaire les travaux que j'avais déjà fait. Donc on arrive à une enveloppe à peu près de 28 000 dollars que le syndic me demande. Là je commence à en avoir marge. Je me dis, écoute Florian, ce logement te prend du temps, mets-le en vente, tu vois. Et franchement, ce logement, ça me fait mal. Pourquoi Parce que c'était un logement très bien situé que je prévoyais même pour mes enfants plus tard pour les études parce qu'il est situé à côté du métro. Je me suis dit, écoute, tu auras les moyens d'acheter un autre logement encore mieux plus tard pour tes enfants. Écoute, ce logement te prend la tête, Vends-le Je le mets en vente. Et c'est pour te dire que malgré tout ce que j'ai eu à payer, tout ce que le syndic m'a demandé, y compris les frais d'avocat de 5 000 dollars que j'ai payé, plus la retenue de 28 000 dollars pour les travaux que j'avais déjà fait que le syndic m'a demandé en plus, plus les frais de commission de mon courtier d'à peu près 15 dollars pour vendre la propriété, plus une retenue de 17 400 dollars que j'ai eu par la suite pour soi-disant des portes et fenêtres qui ne me concernent même pas parce que les portes et fenêtres allaient être remplacées après que je sois propriétaire. C'est pour te dire que le syndic s'est vraiment retourné contre moi, mais je t'expliquerai vraiment. Dis-moi dans les commentaires si tu veux que je t'explique cette histoire pour que tu comprennes pourquoi j'ai eu à payer autant sur cette propriété. Si je fais le calcul, okay, la propriété, je l'ai achetée à 190 000 dollars. Okay. À ça, tu rajoutes 4 500 dollars de frais que j'ai payé pour l'ancien propriétaire. Donc on est à 4 500 dollars plus 2 dollars taxes de bienvenue. Donc on est rendu à 6 500 dollars, ok, plus 13 000 dollars de travaux que j'ai eu à faire pendant la détention du bien, plus 28 000 dollars de pénalités et de travaux illégitimes, plus 17 400 dollars de travaux de portes et fenêtres qui me concernaient pas. Donc là, je me suis même fait avoir entre guillemets par eux. Si je fais le calcul, en soi, ça m'a coûté 64 900 dollars. À ça, je rajoute les frais d'avocat que j'ai dû prendre pour me défendre auprès du syndic parce que le syndic s'est retourné contre moi et moi, pour ne pas perdre de temps, j'ai pris un avocat pour gérer le dossier à ma place parce que j'avais autre chose à faire. Donc les frais d'avocat m'ont coûté à peu 5000 dollars la propriété, je l'ai vendu à 330 mille dollars. Ok, et à ça, tu enlèves tous les frais que j'étais partagé plus la commission du courtier. On est rendu à 4500 dollars de frais pour l'ancien vendeur, 2000 dollars de taxes de bienvenue, 13000 dollars de travaux, 17 400 dollars pour l'appel à cotisation pour les portes et fenêtres, 28000 dollars pour les pénalités et travaux non légitimes, 5000 dollars de frais d'avocat, 15000 dollars de commission environ pour mon vendeur. Donc, on est rendu à 84 900 dollars de sous <laughs> Tu vois donc, si tu fais 330 000 dollars, ok, 330 000 dollars moins 84 900 dollars, ok, on est rendu à 245 100 dollars, ok. À ça, on enlève l'argent que je devais à la banque, à peu près 142 000, 142 dollars que je devais à la banque, ok. On se retrouve avec 103 000 dollars de plus-value, tu vois, 103 000 dollars de plus-value en une seule opération, sachant que j'ai laissé des plumes dans cette opération, hein? j'ai laissé beaucoup de plumes, tu vois, ça m'a coûté vraiment énormément d'argent, tu vois. Donc, j'ai récupéré ma mise de fonds de 38 mille dollars tu vois 38000 dollars en fait même le 38000 dollars est inclus dans ça donc j'ai fait une plus-value à peu près de 60 dollars malgré tout ce que j'ai eu c'est pour te dire que même dans une situation difficile il est possible pour toi de gagner un six chiffres avec un seul bien immobilier mais là je te dis j'ai laissé des plumes sur cette opération c'est à dire ça m'a coûté vraiment énormément de temps et d'argent tout ça pour te dire quoi c'est pour te dire que même si les choses tournent mal en immobilier entre guillemets parce que ça peut arriver que tu achètes un condo et que tu te retrouves dans une situation comme celle ci ou que tu te retrouves avec un locataire qui te prend la tête malgré une situation comme celle ci tu vois que avec le temps j'ai quand même quasiment mon argent de base, tu vois, j'ai mis 38 000 dollars d'apport pour acheter un bien immobilier à 190 000 dollars. Tu vois, le bien immobilier, je le revends à 330 000 dollars, malgré tout ce qu'on m'a pris au passage, moins les frais d'avocat, etc., les taxes de ceci, de cela, les cotisations. Tu vois que j'ai récupère quand même plus de 100 000 dollars de profit. Je vais te partager là ma capture d'écran et tu vas voir le dépôt que j'ai eu par la suite sur mon compte de banque. Donc, tu vois, là, j'ai un dépôt de 123 239 dollars du notaire après la vente du bien. Bon, entre-temps, je me suis fait plaisir pour me récompenser de tous les efforts que j'ai faits. Je me suis acheté une très belle montre pour un peu plus de 20 000 dollars, mais voilà, tu vois, je me suis laissé 100 000 dollars de profit après avoir tout payé. Et ça, ça m'a pris 3 ans. OK La propriété, je l'ai gardée pendant 3 ans, je l'ai revendu. En 3 ans, j'ai généré cette plus-value-là. Donc, je peux te dire que malgré une situation compliquée, tu peux faire de l'argent en immobilier. Et ça, c'est plusieurs années de salaire. C'est plus que mon salaire annuel lorsque je travaillais dans un gros cabinet de au centre ville de moins ça avec une seule opération immobilière qui s'est mal passé regarde la, le résultat derrière c'est pour te dire quoi c'est pour te dire qu'à travers l'immobilier tu peux générer du capital qui va te permettre ben, de financer un autre bien immobilier de financer des projets de financer les études de tes enfants et même de te mettre en sécurité ok dis moi ce que tu as pensé de cette vidéo et dis-moi si tu veux que je te raconte plus en détail comment ça s'est passé avec cette propriété parce que je te jure que ça allait loin ça allait vraiment loin ça pourrait même durer 30 minutes si je te raconte ça de A à Z donc dis moi ce que tu as pensé de cette vidéo n'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier si tu veux aller plus loin, tu as le lien de notre prochain événement juste en dessous dans la description. Tu t'inscris, c'est gratuit et surtout tu partages cet événement à ton ami qui veut y assister avec toi. C'est Florent de Gouverneur Investisseur et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.